Là, on change de focus, comme je vous disais, euh, parce qu'on a tout le temps l'habitude de, de penser confiance, de penser confiance en soi, etc. Mais un manque de confiance en l'autre, euh, c'est ce que je vous ai dit en tout début, ça a largement autant de répercussions qu'un manque de confiance en soi. Là, on est plutôt sur la question de l'accueil et de l'ouverture, okay qui sont deux piliers indispensables euh, à la rencontre amoureuse. Alors, petit sondage, dites-moi. En général, avant de rencontrer l'autre, est-ce que vous vous méfiez de lui ou d'elle et de ses intentions Je vous laisse appuyer sur le plus pour faire le sondage. Pour répondre à ce sondage, on verra après si, voilà, ce que je, je, je présuppose comme réponse euh, sera vraiment celle-là. Alors, l'idée c'est quoi L'idée c'est de s'ouvrir de plus en plus à l'autre pour aller à sa rencontre. Et on va voir comment euh, on peut euh, faire évoluer ça. La première chose que je vous conseille, euh, c'est vraiment d'adopter une posture neutre et ouverte. Qu'est-ce que j'entends par là On va commencer par la posture neutre. Alors, tout à l'heure, je vous disais que, justement, euh, ce sont des inconnus. Donc, on n'a ni à avoir à faire une confiance aveugle, ni à s'en méfier. OK. Mais là, je voudrais aller un petit peu plus loin. Pour moi, la posture neutre, c'est... La posture qui, justement, plutôt que de se faire des films, faire des interprétations, avoir des a priori, très souvent, sur les personnes, euh, et souvent, on a tout ça, euh, finalement, en, en regardant notre passé. Alors, pour peu que la personne ait elle, elle dit quelque chose, fait quelque chose, ou qu'elle vous fasse penser à un ex ou à des mauvaises rencontres, euh, tout de suite, vous allez l'assimiler et hop, on va lui faire un, un procès euh, d'intention. Moi, je voulais vous dire que la posture neutre, c'est de ne pas faire tout ça, c'est plutôt de s'appuyer sur son ressenti, c'est-à-dire euh, être dans cette, euh, dans cette posture où je ressens ce qui se passe. Et ça, c'est beaucoup plus juste okay, pour justement voir si ça passe, voir si les choses se passent bien, etc. L'ouverture, la posture d'ouverture, ça, c'est encore autre chose. C'est vraiment une posture euh, d'être à l'écoute de l'autre, d'avoir cette saine curiosité de l'autre de lui poser des questions sans, sans préjugés, sans a priori, sans, sans faire tout ça. Euh, L'idée, c'est vraiment euh, d'écouter, pareil, de ressentir ce qu'on a à ressentir, des, des réponses euh, et, de, et de vraiment euh, voilà, être comme... d'avoir un regard assez neuf, en fait, sur la personne qu'on a en face de nous, parce que pourquoi n'aurait-on pas un regard neuf alors qu'on ne la connaît pas Dites-moi si ça vous parle, si c'est le cas, un petit cœur. La deuxième chose, c'est d'aller à la découverte de cet inconnu en partant du principe qu'on a, du coup, tout à apprendre. Et de se dire, waouh, c'est chouette en fait. Humainement, c'est chouette de, de, de rencontrer des gens, de voir ce qu'ils ce qui, ce qui sont, de voir ce qu'ils ce qui veulent dans la vie, etc. Très souvent, le manque de confiance en l'autre, il vient de notre intention dès le départ de se dire, oh là, il là, faut absolument que ça soit une rencontre amoureuse, etc. Moi, j'ai envie de, de vous faire switcher et de vous dire pourquoi justement, vous vous diriez pas déjà ce qui est intéressant, c'est la richesse de la rencontre humaine. Ne vous mettez pas la pression avec la rencontre amoureuse, même si c'est votre intention, évidemment. Euh, c'est bien ce que vous cherchez. Mais du coup, soyez plus là-dedans. Ça va vous aider justement à être plus dans la découverte, euh, à être plus neutre, plus ouvert. Et du coup, ça va vous aider petit à petit à prendre confiance euh, dans l'autre. La troisième chose, euh, c'est que plutôt que de faire une fixette sur l'autre, et euh, en se disant, est-ce que je peux avoir confiance Est-ce que je peux avoir confiance Et Fixette, moi j'ai souvent vu ça, qui va jusqu'à essayer de piéger l'autre. C'est-à-dire que pour se donner raison quelque part, pour se dire, ah, j'avais bien raison, très souvent ce qui se passe, c'est qu'on va, on, on va même essayer de, de prendre les mini détails, etc., pour se conforter dans l'idée qu'on a bien raison de penser ça des hommes ou de penser ça des femmes. Okay moi j'ai vraiment envie que vous vous concentriez sur ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, on se concentre sur l'échange, sur l'interaction qu'on est en train d'avoir. Et est-ce que cet échange-là, il est en train de nous faire dire « Ah non !» <rire> Ou il est en train de nous faire dire « Ah ouais !» C'est tout ce qui compte en fait. Okay Donc, il n'y a pas besoin de se dire « Est-ce que je peux se, se ruminer, ruminer Est-ce que je peux avoir confiance en l'autre ?» Non. ressentez, c'est dû au non ou c'est dû au ouais. Et pour moi, la, la base et la construction de la confiance, elle se fait là-dessus. Est-ce que ça vous parle Alors, quatrième piste. Il y a toujours cette question qui revient euh, de « comment savoir si je peux réellement avoir confiance ?» Et moi, là, euh, j'ai toujours envie de dire « mais confiance en quoi ?»« Confiance sur quoi ?»« Confiance en rapport à quoi et à quel niveau d'échange on en est ?» Là aussi, on parlait de progressivité tout à l'heure, mais pour moi, il y a une, un, une vraie notion de progressivité aussi sur la confiance en l'autre. Okay Est-ce qu'on a besoin d'avoir une confiance aveugle dans l'autre au premier message non. La confiance, elle doit être à hauteur de où on en est dans la rencontre ou dans les échanges. Parce que très souvent, qu'est-ce qu'il y a derrière Ce qu'on met derrière la confiance. Souvent, ce que j'ai vu, c'est qu'on met derrière, oui, est-ce que je peux faire confiance que la personne, elle cherche vraiment une relation Est-ce que je peux faire confiance que la personne, elle serait exclusive avec moi Etc. etc. Mais est-ce qu'on a à attendre aux premiers échanges que la personne, elle ne parle qu'à nous moi, j'ai envie de vous dire non. Et si elle parle à d'autres, est-ce que ça veut dire que ce n'est pas une personne de confiance bah, Ça n'a aucun rapport. Voyez Donc, remettez, resituez. Et je crois qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs par rapport, euh, par rapport à la confiance. L'idée, c'est vraiment d'échanger, de partager un maximum avec, euh, avec la personne et, et, et petit à petit, de sentir par les questions qu'on lui pose, par ses réponses, par, euh, par, par des choses où, euh, où on en est et si euh, on sent qu'il y a un truc qui cloche ou si tout va bien. Okay Donc, vraiment, ne restez pas dans cette posture qui est de se dire euh, « Non, mais moi, je veux des preuves. Euh, » Alors, on ne sait pas de quelle preuve on parle, mais « Je veux des preuves. » Et ce sera les preuves qui feront que je m'ouvrirai. Non, en fait, euh, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dans la vraie vie, c'est « Je m'ouvre, progressivement. » Et du coup, c'est l'interaction avec l'autre qui, quelque part, va nous donner les preuves dont on a besoin, la confiance dont on a besoin ou pas. Et à ce moment-là, on n'est pas obligé de continuer la conversation. Okay. Donc euh, j'ai envie de vous dire, suivez vraiment votre intuition et pas votre interprétation et pas votre méfiance parce que la méfiance, ça n'a jamais été un bon guide. Euh, l'intuition, moi je trouve qu'elle ne nous trompe jamais ou très rarement. Si vous aussi vous croyez dans l'intuition, n'hésitez pas à, me, à cliquer sur, euh, sur le cœur. Cinquième piste, et c'est quelque chose à laquelle souvent on ne pense pas et je trouvais ça vraiment important de le partager avec vous, c'est que on a aussi à donner envie l'autre, de s'ouvrir à nous. Pourquoi c'est important Parce que très souvent, on se dit qu'on n'a pas confiance en l'autre parce que l'autre, s'est pas ouvert. Mais retournons le problème. Souvent, l'autre ne s'est pas ouvert parce qu'on n'a pas confiance, parce qu'on est en méfiance, en doute, limite agressif ou agressive. Euh, et du coup, ça donne pas envie ou on se braque, etc. Donc, la question, c'est comment je fais pour être dans cet accueil de l'autre L'autre a le droit d'être ce qu'il est. Il a le droit de vouloir ce qu'il veut. Il a le droit d'être dans telle ou telle quête. Et vous, vous avez le droit de ne pas vouloir la même chose. Et auquel cas, bah, on se dit bah, « Ok, très bien, euh, nos chemins se séparent ». Mais en tout cas, soyez prête à entendre où en est l'autre. À entendre sans commencer à attaquer, à, à contre-attaquer, etc. Ok Parce que c'est comme ça que l'autre, en s'ouvrant, vous aurez vraiment le, la, la, la, la posture la plus authentique de sa part. Et ça, la posture authentique, ça vous mettra en confiance. Ok alors, est-ce qu'on a les résultats du sondage Je vous rappelle la question, c'était en général, avant de rencontrer l'autre, est-ce que vous vous méfiez de lui ou d'elle dans ses intentions Et voilà, je ne suis pas surprise, la réponse 1, donc la réponse oui, euh, est arrivée. On a les deux cas. On a « je manque de confiance en moi » et souvent associé à « je manque de confiance en l'autre ». En général, la confiance, euh, elle est nulle part ou elle est partout. D'où l'intérêt de la travailler vraiment sur tous les fronts. Ok alors, je vais prendre les questions, du coup, liées à cette partie. Comment avoir confiance, en, avoir confiance pardon, quand l'autre est peu expressif sur ses sentiments Alors, j'adore cette question parce que c'est vraiment important de comprendre que ça n'a rien à voir. C'est pas parce que la personne en face de nous, elle n'est pas expressive dans ses mots que ça veut dire qu'on ne peut pas avoir confiance en elle. Et... Moi, j'ai vraiment envie de te, te proposer quelque chose qui est d'ouvrir les yeux plus grands. Déjà parce que exprimer les choses, ce n'est pas que dans les mots. Il y a des personnes, effectivement. Tout le monde n'a pas eu la même éducation. Tout le monde n'a pas la même réserve au départ. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins de mieux connaître pour pouvoir exprimer verbalement les choses. Et du coup, sois plus en alerte. Sur justement des signes de confiance. C'est-à-dire peut-être que la personne n'exprime pas beaucoup avec les mots, mais qu'elle va exprimer. Alors, si vous êtes rencontré avec le regard, avec les gestes, ou même si vous n'êtes pas rencontré par une certaine constance, une personne qui, voilà, vous laisse pas sans nouvelles, qui est là, etc. Moi, j'estime que ça donne confiance. Tu vois Ce qui est important, c'est que tu ne te butes pas à te dire non, mais moi, pour avoir confiance, j'ai besoin de ça. Précisément, j'ai besoin de ces mots, sinon, ça veut... sinon je ne peux pas avoir confiance, etc. Non L'ouverture, elle est à ce niveau-là aussi. Okay. En revanche, tu as tout à fait le droit d'exprimer, de dire bah, que tu es un peu déboussolé parce que toi, bah, euh, tu as l'habitude de beaucoup exprimer ou tu as l'habitude qu'on exprime beaucoup avec toi et que tu es un peu déboussolé et que tu ne sais pas toujours où tu en es. Mais dis-le sans reproche. C'est vraiment important que tu sois plus dans « on se découvre, voilà comment je fonctionne ». Toi, potentiellement, tu fonctionnes autrement, mais c'est important qu'on qu se cale. Okay. Est-ce que ce conseil vous parle <rire> Mettez un petit cœur si c'est le, si le cas. Alors, autre question, comment éviter les mauvaises personnes Alors, première chose, de quoi parles-tu quand tu dis « mauvaise personne » Parce que, par euh, expérience, souvent on parle de deux choses très différentes et c'est vraiment très très important de distinguer ces deux choses-là. Soit on parle vraiment de personnes toxiques, et auquel cas, bien sûr que ça existe, mais Dieu merci, c'est quand même pas la majorité des personnes qu'on va être amené à rencontrer. Soit on parle d'autre chose qui est des personnes avec qui ça ne va pas coller, des personnes avec qui on n'a pas la même recherche. Voilà, tout ça. Et souvent, j'entends dire, ah non, non, mais c'est pas, pas quelqu'un de bien. C'est souvent les femmes d'ailleurs qui disent ça, c'est pas un mec bien, euh, il cherche euh, des choses plus légères. En fait, ça n'a rien à voir. Ça n'en fait pas une mauvaise personne. Encore une fois, la personne a le droit de, de, de chercher ce qu'elle veut. En revanche... Du coup, c'est juste quelqu'un qui ne collera pas avec toi ce que tu es en train de chercher. Et c'est OK, il suffit de se le dire et puis de se souhaiter bonne chance pour la suite, OK Et du coup, c'est vraiment euh, en discutant, pour répondre plus précisément à ta question, en discutant euh, de manière ouverte, en écoutant l'autre, qu'on va pouvoir savoir effectivement si ça colle ou si ça colle pas et qu'on va pouvoir sentir aussi s'il y a une notion de toxicité. Moi, je crois qu'on sait beaucoup de choses dès le départ. C'est juste qu'on se cache les choses et qu'on ne veut pas les voir. Et là, moi, je vous invite vraiment à mettre euh, toute votre intuition euh, euh, en, en éveil pour justement être plus capable de jauger euh, si, euh, si quelque chose va dans le bon sens ou pas dans le bon sens pour, euh, pour toi. Mais je voudrais profiter de ta question parce qu'elle me paraît vraiment importante pour préciser quelque chose. C'est que si tu as ce type de questionnement, quelque part, on est déjà dans une énergie qui n'est pas la meilleure pour être dans la rencontre amoureuse. Moi, je préférais que tu remplaces cette question-là par « comment m'ouvrir pour rencontrer des bonnes personnes pour moi okay ?» Focalise ton esprit sur ce que tu veux, pas sur ce que tu ne veux pas. Parce que la vie est ainsi faite, on obtient ce sur quoi on focalise. Donc, si c'est sur ce que tu veux pas, les mauvaises personnes, comme tu dis, c'est bien ça que tu risques d'obtenir. Donc, vraiment, focalise-toi sur comment je fais pour m'ouvrir et voilà ce que j'ai envie de, de rencontrer. Autre question, quand faut-il aborder les attentes sentimentales Oui, très tôt. Très tôt. Moi, j'ai tendance à dire, on en reparlera sur un prochain live, euh, dès le profil. C'est vraiment, vraiment important et dès les premiers échanges ou dès les échanges. Ne pas attendre la rencontre pour en arriver là et ne pas attendre d'avoir échangé pendant trois semaines pour se dire effectivement où on est. Souvent, on n'ose pas le dire. Premièrement, parce qu'on a peur d'être déçu que l'autre ne veuille pas la même chose que nous. Deuxièmement, parce qu'on a, a peur de faire fuir l'autre. Mais dans tous les cas, on est perdant si on ne dit rien. Parce que ça crée de la frustration, ça crée des non-dits, ça crée une perte de confiance. Ça, c'est vraiment important de, de, de, de le comprendre parce qu'avec tous ces non-dits, ces frustrations, ces trucs qu'on ne sait pas où on en est, etc., on se ferme. Et là, je, vous renvoie à ce que, je te renvoie à ce que j'ai dit euh, précédemment par rapport à la fermeture. À partir du moment où on ferme, eh ben, ça sent le roussi. Voilà. Dites-moi si vous reconnaissez là-dedans aussi. Je pense que tu n'es pas la seule euh, ou le seul euh, à avoir cette, euh, cette question-là. OK Alors, du coup... Euh, Récapitulatif, on synthétise. Première chose, partir du principe, et ça j'insiste lourdement, du fait qu'on ne connaît pas l'autre, donc on n'a ni raison de s'en méfier, ni raison de tout ouvrir, de faire confiance aveugle. Deuxième chose, miser sur votre intuition. Votre intuition, c'est la meilleure conseillère. Pas toutes les pensées qui vous parasitent, non, mais l'intuition qui vient de vos tripes. Troisième chose, l'autre ne peut s'ouvrir à nous et donc nous donner confiance, que s'il ressent qu'on lui fait confiance. Donc on a mo vraiment moyen d'agir sur tous ces aspects-là, c'est vraiment important.